Voici les prix affichés dans deux stations-service, station A et station B. Aujourd'hui, Lily veut mettre 100 litres de gazole dans sa camionnette. Elle veut également acheter 10 litres de samplon 95 qu'elle transportera dans un bidon pour remplir le réservoir de sa moto. Quelle station a-t-elle intérêt à choisir D'abord, Lily va comparer les prix. Gazole, gazole. Station A, 1,47. Station B, 1,48,5. 485 millième d'euros. 4 égale à 4, 1 égale à 1, 7 est plus petit que 8. D'accord, le gazole est moins cher à la station A. Voyons le sans 95. 1,70, 1,652. 7 est plus, plus grand que 6, donc ici le sample 95 est plus grand qu'ici. On compare les dixièmes. Après, ça ne nous intéresse pas. Donc station A, résumons, le sample 95 est plus cher, mais le gazole, il est moins cher. Il reste à Lily seulement la solution de calculer combien ça lui coûterait en total. Alors, on va voir A égale, A c'est l'expression qui donne le prix pour la station A, A égale 100 litres. 100 litres de gazole fois le litre de gazole, 1,47 euros par litre, plus... 10 litres fois le prix de 100 plan 95, 1,70 euros par litre, qui est égal à la multiplication d'abord, la multiplication d'abord, fois 100, on déplace la véhicule de deux rangs, 147 euros, plus... Multiplié par 10, on déplace la virgule d'un rang, 17 euros. Égal 164 euros. Ce que Lily paierait si elle achète à la station A. Voyons la station B. B égale 100 litres fois le prix du litre de gazole station B, 1,485. Plus les 10 litres de samplon 95, 1,652 euros par litre, qui est égal. Multiplication d'abord, bien sûr, pour avoir d'abord le prix du gazole, et après le prix du samplon 95. Multiplié par 100, pareil, la règle de tout à l'heure, 148,5 euros, et puis le prix de 10 litres, 16. 52 euros qui est égal virgule ou point décimal c'est pareil on va faire le calcul en ligne posé 0 centimes ou centième 0 plus 2 ça fait 2 centième 5 plus 5 dixièmes, ça fait 10 dixièmes. 1 entier 0 je garde 1 1 entier plus 6 ça fait 7 plus 8 15 15 1, un, une dizaine quoi. 1 plus 2 plus 4, ça fait 6 dizaines. Et une centaine. Voilà le prix que Lily aurait à payer si elle achète tout à la station B. On constate que la station A, c'est moins cher pour ce que Lily veut acheter. Récapitulons la règle du cours nous dit, et on constate qu'il faut faire les multiplications d'abord, et puis les additions. La règle du cours, sans les parenthèses, bien sûr, addition et soustraction passent après, d'abord les multiplications et les divisions.